Salut mon cher et ma chère internaute, aujourd'hui au menu, le décryptage du passage d'Olivier Véran, toujours ministre de la Santé et des Solidarités, en France, ce jeudi 9 décembre, dans la matinale de France 2. Accrochez-vous, c'est du costaud. Bonjour Olivier Véran. Bonjour. C'est ce que l'on redoutait, Cette régions ont déjà déclenché le plan blanc, est-ce que les hôpitaux français commencent à être saturés, Olivier Véran le plan blanc sera d'ailleurs probablement national d'ici à quelques jours puisque chaque région, l'une après l'autre, déclenche, ce qui permet à la fois de mobiliser plus de soignants, de mobiliser davantage le secteur privé et de faire en sorte, comme nous l'avons fait lors des vagues précédentes lorsque la pression sanitaire était élevée, de mobiliser toutes nos forces vers un objectif, Soigner contre le Covid et sauver des vies. Est-ce qu'on a déjà commencé à déplacer. Hop, hop, hop, hop, hop, ça s'enchaîne à une vitesse incroyable là Non mais vous n'avez pas le laissé s'en retirer comme ça 20 secondes, 20 secondes Et bim Il y a déjà tellement de choses, de dites, et tellement à décortiquer Il affirme que le gouvernement va mobiliser toutes ses forces vers un objectif soigner le Covid et sauver des vies. Alors moi j'ai des questions très précises hein, que manifestement la journaliste du service public n'a pas. Hein. C'est quoi toutes vos forces monsieur Véran Parce que jusqu'alors vous avez fermé 5700 lits d'hôpitaux et viré quasi autant de soignants en pleine pandémie et fermé d'ailleurs aussi des services entiers et même des hôpitaux de région. Euh, du coup, bon, factuellement, on se fout un peu de notre gueule là quand même non Et avec le sourire, hein enfin il a dû mettre son masque, sans doute pour cacher son sourire et puis sauver des vies mais on serait dans notre droit le plus total hein, de demander lesquels au juste. Puisque pour l'instant, avec la politique générale que ce gouvernement mène depuis 2017, seuls les vides et déjà très très riches euh, se sont vus améliorer. Hein. On vu leur situation très nettement se hisser vers des niveaux les plus, les plus indécents hein, quand le reste de la population bah, tire la langue. Hein. Pour ne pas dire crève littéralement la dalle. Est-ce qu'on a déjà commencé à déplacer des malades du Covid il est plus difficile de déplacer, de transférer des malades d'une région à une autre. Euh, attendez là, euh, c'est moi ou vous avez remarqué aussi la, la rapidité, la fluidité là, de, de, de l'enchaînement des questions réponses hmm Bim, boum, hein, ça enchaîne, direct, sans respirer, hein. à croire qu'il y a eu une répétition juste avant. Tu sens quand même dans le ton hein, du ministre qu'il a bien révisé ses fiches. Il n'y a aucune émotion, ça déroule à fond la caisse puisqu'à l'inverse de ce qui s'était passé pendant la première vague, l'épidémie ne touche pas en particulier une région, elle est nationale. Tous les territoires sont absolument touchés. et Il y a désormais un malade qui rentre en réanimation toutes les 6 minutes dans notre pays. Si vous vous souvenez, jeudi dernier, j'avais parlé d'une admission en réanimation toutes les 10 minutes, ce qui veut dire que ça s'accélère en termes de pression sanitaire dans notre pays. Alors là, la méthode est connue. Ramener une échelle nationale de 66 millions d'individus à celle de la minute et de l'individu de, de individu justement, est volontaire pour générer le choc. Et ça entraîne quoi La peur, la panique. Ce n'est pas responsable selon moi, hein, cette méthode-là, bien que j'en saisisse, saisisse l'objectif, c'est-à-dire pousser à la vaccination et évacuer toutes les réflexions, les questionnements, les débats, bref, évacuer la démocratie parce que ça fait bien chier la démocratie quand même, hein, on va pas pourquoi s'emmerder, quand Macron l'a très bien appliqué et compris, ça fait quand même bientôt deux ans qu'il gouverne en solo. N'oubliez hein, pas qu'il gouverne en solo dans son conseil de défense militaire dont il choisit lui-même les membres et décide à la fin, tranche à la fin seul et surtout sans le Parlement, encore une fois là, bien bien seul. Donc impose ses volontés en les annonçant toujours en solo, en direct à la télévision, mais il semblerait que cela rentre dans nos habitudes. Quel est le profil de ces malades qui ont en soins intensifs Majoritairement, évidemment, des malades non vaccinés. Et pour les malades vaccinés qui vont en réanimation, ce sont pour le plus souvent des malades immunodéprimés ou avec de fortes maladies chroniques, et donc chez lesquels la vaccination n'a pas le même effet de protection. Hélas, c'est pour ça d'ailleurs que nous devons continuer de nous mobiliser. Être et on va y venir sur la campagne de vaccination. Ce qu'il dit là est vrai. J'ai vérifié de mon côté plusieurs sources pour cela. Néanmoins, il n'aborde pas le fond du sujet. Il le fera peut-être plus tard, on verra, mais euh, le fond du sujet qui est le, le, le taux de personnes vaccinées, vaccinées de deux doses, entrant en réanimation ces derniers jours. Hein, ce taux qui s'élève considérablement, surtout chez les plus de 60 ans, qui n'ont pas eu leur troisième dose à six mois. Ça illustre bien une chose, c'est que le vaccin, en plus de ne pas protéger à 100% ce qui est normal, a une durée de protection de seulement quelques mois. Ce qui est problématique quand même, à bien des égards. Allons-nous devoir nous faire vacciner deux, trois fois par an à l'infini Oui, oui, à l'infini, car je vous rappelle quand même que les vagues, hein, là on en est à la cinquième en France chez nous, proviennent de l'étranger. Le taux de vaccination en France est suffisamment haut, hein, nous disent les scientifiques, pour y éviter le développement de variants, contrairement à d'autres pays. Surtout les pays les plus pauvres et les plus peuplés. Regardez cette carte. La différence entre les pays d'Afrique et le reste du monde est vertigineuse. Engager, je cite, tous les moyens pour sauver des vies hein, commencerait par lever les brevets pour stopper la marchandisation de la santé publique et puis que tout le monde puisse accéder aux vaccin partout dans le monde Mais bon, ça reste des capitalistes, hein, donc business avant tout Sur cette même carte, on voit que les pays les plus en avant sur la protection de leur population sont le Chili, l'Islande, mais surtout Cuba, indépendante en termes de production Un beau pied de nez aux USA et autres dominants donneurs de leçons Mais revenons à notre variant à nous, prénommé Olivier on sait que la surchauffe des hôpitaux par le passé nous a conduit à, à prendre de nouvelles mesures de restriction. Est-ce que vous imaginez, vous aussi, de nouvelles mesures de restriction à la veille de, de, de ces fêtes de Noël, à ce stade, alors même que la situation est telle que vous la décrivez dans les hôpitaux Ce que nous constatons depuis quelques jours, c'est un ralentissement de la croissance épidémique. C'est-à-dire que nous étions à plus de 60% de cas en une semaine, ensuite plus 40%, désormais c'est entre plus 25 et plus 30%. Non mais, il va falloir savoir en fait, hein. il y a 30 secondes, ils décrivent une situation catastrophique partout sur le territoire, partout en France, un plan blanc général, national, sur tout le territoire, tout le tintouin, et là, 30 secondes plus tard, c'est l'inverse, hein. la situation est sous contrôle, tout recule, tout va bien, mais... Ah oui, j'ai compris, j'ai compris. C'est sans doute pour nous dire ensuite, regardez comment on gère super bien la crise, le pass sanitaire fait des merveilles, comme Macron, Castex, bravo, bravo, bravo, bravo. Voyons voir la suite. 30% ça ne veut pas dire que nous sommes au pic, mais ça veut dire qu'il pourrait se profiler d'ici à la fin du mois, si nous continuons et si nous multiplions les efforts du quotidien. Caroline Roux. 61 000 les... nouveaux cas par jour. Nous avons même dépassé le nombre record de diagnostics sur 24 heures, 72 000 par date de prélèvement. Nous n'avions pas connu ça depuis le début de la pandémie. Un point important, Caroline Roux, vous parlez de restrictions. Nous n'avons pas besoin d'imposer des restrictions, puisque les Français savent comment se prémunir du virus. <rires> Oh la vache Non mais il fallait oser Il ose, il ose, il ose sans cesse, Olivier, oh, mais t'es oh. Et comme on dit, hein, c'est à ça qu'on les reconnaît, hein Non mais c'est terrible, c'est terrible. Le ministre d'un gouvernement qui n'a cessé de nous imposer des restrictions affirme sans sourciller qu'il n'en imposera pas, car ce n'est pas nécessaire, car les Français sont responsables. Les confinements à répétition, le couvre-feu à 18h, à 21h, machin toutes les heures, le, les autorisations de sortie pour aller promener son chien, les drones de surveillance, les amendes par millions, les flics déployés partout en roue libre dans les quartiers, le pass sanitaire bientôt tatoué sur nos fesses là, et qui nous enferme partout, qui nous ferme l'accès à plein de choses à plein d'endroits, c'était pour rire tout ça non mais fallait nous prévenir, non, parce que moi je ne suis pas contre rigoler, mais on n'a pas rigolé. On, on, on, a, on, a, on a rigolé on a, Non, on n'a pas rigolé. On va rester calme, hein, parce que ça commence mal. Et je vous informe, hein, chers internautes, que dès ce week-end, sans doute vous le savez déjà, les boîtes de nuit seront de nouveau fermées. Contraintes par qui Le gouvernement. Et ce dernier a été jusqu'à acter l'interdiction de danser dans les restaurants. Hein oui, on nous interdit de danser. Comme on nous a interdit d'écouter de la musique dehors l'été dernier par cause, pour cause de Covid. Bon, je ne sais pas qui danse dans les restaurants. Je, ce n'est pas la question, ne me la posez pas, j'en sais rien, moi je ne danse pas. Mais on a quand même un ministre, là, hein, sérieusement, qui se fout de notre gueule, et une pseudo-journaliste qui, qui, qui ne bronche pas, qui passe les plats. Je... <rire> C'est l'apéritif entre amis qu'on va annuler même si c'est la période de fin d'année. Ce sont les apéritifs d'entreprise, ce sont ces moments de convivialité, c'est les moments de relâchement où on enlève le masque trop facilement parce qu'on se, so se sent à l'abri en famille ou avec des amis. C'est vraiment le respect strict des gestes barrières et cette espèce de, de prise de conscience collective à mesure que la cinquième vague montait nous permet aujourd'hui d'avoir un effet de freinage sur la dynamique non, de que nous devons amplifier. ça et évidemment la vaccination. Vous n'avez pas parlé du télétravail « Oh bah allez, hein. <rire> allez, vas-y. La meuf, elle ne le reprend même pas sur tout ce qu'il vient de dire. Et elle le laisse déblatérer comme ça, de son truc, comme si de rien n'était. Et, et, et puis, lui, lui propose une autre... Mais c'est buesque C'est buesque. J'espère que vous vous en rendez compte. Parce que là, mieux que de ne rien dire, elle lui demande une nouvelle restriction. Elle télétravaille. Non mais... Alors que c'est devenu une réelle souffrance pour beaucoup, beaucoup de gens. La plupart des gens hein, qui en sont venus à le subir et à souffrir d'une désocialisation. Mais à quoi bon attendre quel, quoi que ce soit de rationnel de ces gens hein Continuons pour le plaisir. Le télétravail est effectivement recommandé, très fortement recommandé, c'est important. Ça diminue les interactions sociales dans la période et ça freine le virus. Euh, comment allez-vous accélérer la vaccination On a vraiment la sensation d'un ping-pong parfaitement huilé. Je sais pas, elle ne réagit pas assez, assez... Ça, ça enchaîne ça enchaîne les questions-réponses sans remettre en question les réponses. C'est gênant. Les gens veulent se faire vacciner. Souvent, ils n'y arrivent pas. Ils pas rendez-vous. D'abord, les gens ont raison de se faire vacciner puisque cette dose de rappel protège. Elle multiplie l'effet de protection qui s'atténue un peu à distance de la deuxième injection. La France est actuellement le pays au monde ou l'un des pays au monde qui vaccine le plus en vaccination de rappel au quotidien. À nouveau hier, plus de 650 000 Français ont reçu une injection de rappel. il faut aller plus vite. Plus vite, plus fort, il y a urgence. Plus vite, plus fort, est... j'ai vraiment l'impression d'être à un cours, vous savez, tout pété, avec un prof branché sur son PowerPoint, là, qui me, qui me faire rentrer dans la tête des chiffres, des dates, sans jamais m'inviter à poser une question ni à réfléchir, tu vois, je vais, allez, vas-y, apprends Et toujours les mêmes faits, hein, blabla, la France est numéro une dans le monde, blabla, tout est, tout est parfait puisqu'on a un président merveilleux qui sait tout faire tout seul, blabla, il y a urgence, il y a urgence c'est la panique, et bah du coup, du coup, du coup, on se contredit, là on se contredit <rire> Mais bon, personne ne semble trouver à redire, alors... Euh... Le nombre de centres. Nous multiplions le nombre de centres qui peuvent vacciner. Les libéraux, les pharmaciens, les médecins, les kinés, les sages-femmes, les infirmiers... Qui... Les postiers, les toiletteurs pour chiens, les dentistes, les sages-femmes, les cafetiers, les buralistes, les vendeurs de pianos et les joueurs d'échecs pro sont aussi mobilisés jour et nuit pour vous vacciner quand vous le voulez. N'hésitez surtout pas C'est bon, vous avez pris note Parfait, on continue qui peuvent vacciner en ville reçoivent cette semaine plus de 4 millions de doses de vaccins ARN messagers. Et pour simplifier et amplifier encore cette campagne de rappel, je peux vous annoncer que je signe un arrêté qui va autoriser et inciter les pharmaciens qui le peuvent et qui le souhaitent à ouvrir désormais tous les dimanches sans limitation. Sur le mois de décembre et le mois de janvier. Oh bah tiens, pourquoi se priver En même temps, c'est l'occasion. Hein après avoir bien, bien pressé le, les personnels soignants du public, ben bah voilà qu'ils vont pousser les travailleurs et travailleuses du secteur privé à bosser même le dimanche, tous les dimanches, là pendant deux mois. Pourquoi pas après On verra, les idées peuvent venir. Hein et pourquoi pas pendant la nuit Pourquoi pas pendant leur sommeil hein Parce que le vaccin, c'est comme le crime. Jamais ils ne dorment et ils ne prennent de vacances. Pourquoi parce que les pharmaciens sont des piliers essentiels de cette campagne de vaccination de rappel. En proximité des Français, ils sont plus de 15 000 à disposer de doses de vaccins ARN messagers et nous voulons aller vite. Vous parlez de 4 millions de doses de vaccins ARN messagers. Vous ne parlez pas de vaccin Pfizer. Y a-t-il une pénurie de vaccins Pfizer Il n'y a pas de pénurie de vaccins de Pfizer. Nous, avons, nous vaccinons à moitié par du vaccin Pfizer et à moitié par du vaccin Moderna. Vraiment, c'est chiant, cette interview. C'est pas une interview, c'est une opération de communication gouvernementale. Hein. Et que ce soit sur France 2, le service public de télévision, ce n'est pas étonnant, finalement. Hein. Mais quand même, on a quand même le droit, on a le droit d'attendre un minimum de service public, justement. Si je devais résumer, Pfizer égale Moderna avec une seule limite... C'est les moins de 30 ans pour qui on recommande plutôt du Pfizer que du Moderna. Mais vous l'avez entendu Au -delà... tout à l'heure dans le journal, il y a une crainte de la part des gens qui vont se faire vacciner, qui ont eu deux doses de Pfizer et qui disent non, je veux être vacciné par du Pfizer. Et que que leur dites-vous Et vous savez ce qui se passe Ils sont moins nombreux, mais les Français qui ont eu deux doses de Moderna préféraient avoir du Moderna en troisième dose. C'est normal, c'est compréhensible. Je comprends la peur des Français qui disent moi je suis habitué à ce vaccin, je veux le même. Par contre, ils ne comprennent manifestement pas les soignants et Français lambda qui ne veulent ni Pfizer, ni Moderna, ni aucun de ces vaccins. Hein, c'est fou c'est fou, hein la compréhension et l'empathie à géométrie variable. J'ai eu, vous savez, j'ai eu Moderna et Pfizer moi-même. Oui. Donc je, je rassure les gens, ça se passe très bien. Non seulement le Moderna est au moins aussi efficace que le Pfizer, je dis au moins parce que des études montrent qu'il est peut-être même un peu plus efficace, et en plus, ce qu'on appelle la vaccination hétérologue, c'est-à-dire avoir une fois du Pfizer, une fois du Moderna ou l'inverse, est considéré comme plus protecteur. C'est plein de bon sens. C'est comme, c'est comme, c'est comme, c'est comme avec l'eau minérale. Voilà. Vous variez entre la vitel, la contrex, les viands, les pars, la volvic. Tout ça permet d'être mieux hydraté que de consommer toujours la même eau. C'est évident. Donc je le dis aux Français. Je le dis aux Français. D'ailleurs, leurs médecins, leurs pharmaciens, leurs soignants leur disent quand ils les vaccinent, c'est la même chose. Combien de vaccinés dans les nouveaux contaminés Combien de vaccinés dans les nouveaux contaminés ouais. La vaccination protège diminue par deux à par 3 selon la catégorie d'âge, le risque de contamination. Donc ça veut dire que c'est un effet de protection qui est important. Sinon, imaginez, avec 90% de la population adulte vaccinée, si elle ne l'était pas, nous serions au-dessus de 100 ou 110 000 cas par jour. Et nous aurions des hôpitaux totalement débordés à l'heure à laquelle je vous parle. Alors que là, les hôpitaux sont tranquilloup épouse. C'est pour ça, sans doute, qu'ils disaient il n'y a pas cinq minutes L'épidémie ne touche pas en particulier une région, elle est nationale. Le plan blanc sera d'ailleurs probablement national d'ici à quelques jours puisque chaque région, l'une après l'autre, déclenche. Non mais oui, c'est logique. C'est logique. Tout va bien, donc c'est le chaos. Et c'est le chaos, donc tout va bien. Et vous avez tout compris. Moi pas sûr. Le professeur Delfraissier a évoqué, alors qu'on est encore en train de parler de la dose de rappel, une quatrième dose euh, de vaccin hier. Euh, Est-ce que l'on sait combien de temps pourrait durer l'efficacité de la dose de rappel Est-ce qu'il a eu raison de parler d'ores et déjà de la quatrième dose je, je demande vraiment à chacun de se concentrer aujourd'hui sur cette dose de rappel, qui est la troisième dose. C'est l'urgence du moment face à cette vague. Ne brûlons pas les étapes. Hein C'est comme si euh, Apple sortait tout de suite l'iPhone 48. Hein non, ça n'aurait pas de sens. Il n'y aurait pas d'intérêt de, de, commercial. Réfléchissez un hein, peu. Je ne fais pas de prédiction, ce qui est sûr, c'est que je ne vois pas moi le vaccin comme une contrainte, mais comme une chance de nous en sortir collectivement. Et nous le voyons avec cette vague et nous l'avons vu avec la quatrième. Ben non, justement, non. C'est pas ce qu'on a vu, c'est pas ce qu'on voit. Hein, ce qu'on voit, c'est euh, que tant qu'il y aura de la marchandisation euh, des vaccins, euh, il n'y aura pas d'immunité collective, parce que le monde, c'est pas que la France. enfin Ils ont peut-être on, pas compris ce truc, enfin, ils sont tellement de plus en plus identitaires que peut-être que c'est ça, mais en tout cas, ils maintiennent cette marchandisation. <rire> Donc, euh, ils entretiennent la crise. Comme il a dit, je gère la crise, tu vois. Voilà. Hein, tu parles de la chance, tu parles de la chance d'aller te faire piquer tous les 6 mois, ou, ou plus, d'ailleurs, tous les 4 mois, mais, euh, plus tard, en attendant la prochaine version du virus, et même la pro le prochain virus, la prochaine pandémie. Parce que oui, euh, s'il veut, il a raison de ne pas faire de prédictions, mais il y en a quand même une qu'on peut faire aisément. 75%, je rappelle, des pandémies qu on, qui ont attente euh, l'humanité provenaient du monde sauvage, qu'on désingue pour faire du blé pour qu'une micro-minorité se gave avec. Hein, c'est super, déjà, c'est pas, pas très rentable. Et ça, on appelle ça des zoonoses. Et pas besoin d'être euh, Madame Irma pour prévoir que ça va encore nous tomber sur la gueule. Et encore et encore, si on ne change pas, plus notre humanité sera prédatrice des espaces naturels, plus les pandémies vont nous péter la gueule. C'est juste mathématiques. Mais ça, c'est le capitalisme, chers internautes. Hein. C'est lui qui place au cœur de tout le business. Le business avant le reste. Du coup, on continue ou on tente quelque chose d'autre Je pose la question. S'il y avait de nouveaux variants, s'il y avait de nouvelles vagues épidémiques et si les scientifiques nous disaient dans la durée qu'à nouveau l'immunité a besoin d'être boostée dans six mois, dans un an, dans deux ans, que sais-je, Nous n'avons pas ces informations aujourd'hui. Mais ça n'est pas exclu, c'est ce qu'il dit. Mais rien n'est exclu. Vous savez, la, le virus qui avait le plus circulé, qui avait le plus frappé la planète depuis plus d'un siècle, c'était la grippe espagnole. Elle avait fait trois vagues. Avec le coronavirus en France, nous en sommes à 5 vagues. Certains pays sur d'autres continents sont à la 6 ou la 7 vague. Donc, ce coronavirus nous a appris à réinventer, à réinterroger toutes nos certitudes. <rire> mais lol <rire> Vous avez entendu Non mais vous avez vu ce qu'il est... Le monde va changer... Vous avez vu vous le monde changer Le système qui a appris à, à, à se réinventer, à réinterroger ses certitudes <rire> Ah, ah si, si, si, il a raison, je suis con, si. Les capitalistes ont bien appris en fait, qu'ils étaient en sursis et ont réinventé leur manière de nous casser la gueule, <rire> si on l'ouvrait un peu trop, hein. et si on les empêchait de bétonner le monde comme ça et continuer à faire leur merde pour faire du blé. Mais oui, oui, ça, ils ont, av ça, ils ont avancé là-dessus. Hein. Le budget de la police, partout euh, où ça bouge, euh, pour nous réprimer, a explosé depuis quelques années. Hein. Là où en même temps, en France par exemple, on réduit le budget de la santé publique. Des génies. Je dis juste, la priorité pour les Français, le respect des gestes barrières, la distance sociale, qu'on se sorte de cette cinquième vague, qu'on puisse passer Noël en famille un peu plus sereinement. Quitte à se refaire vacciner dans six mois. Quoi. Et qu'on protège nos hôpitaux, parce que plan blanc, ça veut dire déprogrammation de soins. Et nous ne voulons pas reculer des soins pour des Français qui, parfois, ont déjà dû reculer ces soins. Le toupet, le toupet avec son, petit, avec son regard, avec ses sourcils, Mais le toupet, le toupet de prôner la protection de nos hôpitaux. Franchement, c'est lunaire. Pour quiconque suit la chose, c'est lunaire. Rendez-vous compte qu'il vous prend, qu'il nous prend pour des gros abrutis. Alors que ce que j'ai pu vous dire jusqu'ici, euh, sur cette vidéo, moi aussi dans les précédentes, dans mon travail en général, sur la réduction des budgets des hôpitaux publics, la fermeture des, des lits, des, de, des, des services, la mise en danger de, du service public tout simplement, etc. Tout ça est documenté, vérifiable, dans les votes des budgets à l'Assemblée nationale par exemple, dans les faits, repris même dans les médias les plus « mainstream », même si ça n'est pas creusé, pas assez matraqué, c'est là Et voici un ministre qui se targue de vouloir protéger les hôpitaux publics et sauver des vies Mais quel tocard <rire> Mais et cette journaliste, cette, qui ne bronche pas, qui, qui... Olivier Véran quitte à se faire, euh, faire revacciner dans 6 mois. Mais la question n'est pas là, Caroline rouge je, je ne l'emmènerai pas sur ce terrain, parce que, encore une fois, il y a trop d'incertitudes. Incertitudes, cette, Incertitude. cette réponse, on continue sur les incertitudes. Cette, cette, cette réponse n'existe pas aujourd'hui, c'est une hypothèse, et peut-être oui, que ça arrivera. c'est le professeur Delfraissy qui en parle, donc il, sûr, est mais il est pris au sérieux par les Français. Mais il est président du conseil scientifique, il est fondé à émettre ouais. des hypothèses. Je suis ministre de la Santé, je gère la crise bon. au quotidien depuis deux ans. Ah ça oui, on a vu qu'il gérait la crise au lieu d'y mettre fin. Gardez bien ça en tête, hein, les amis. Très souvent, quand des types en costard nous parlent de crise, pour justifier des situations où nos libertés reculent, où nos droits régressent, c'est très souvent qu'il ne s'agit pas de crise, mais d'un système qui leur profite. À eux et à leurs potes. Euh, le variant Omicron va-t-il remettre en cause l'efficacité du vaccin C'est la question. C'est une question qui se pose. Les données sont plutôt rassurantes provenant des laboratoires. Et surtout, j'ai eu des publications cette nuit de données, alors que je prends avec ouais. du recul, en, en Afrique du Sud. Le variant Omicron est, est véritablement beaucoup plus contagieux que le variant Delta. Oh, elle dit Omicron, et lui Omicron. Olivier Variant serait-il grec Non mais bout à part, il se chuchotait ici et là il y a quelques jours que les proches du président Macron voyaient d'un mauvais oeil la prononciation ben française du nom du variant euh, sud-africain et qu'avait été recommandé aux médias et aux journalistes de prononcer Omicron. Manifestement, M. Véran ne veut pas froisser M. Macron. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. En revanche, sur plus de 800 patients hospitalisés en Afrique du Sud, les besoins en oxygène sont moins importants, le nombre d'admissions en réanimation est moins important, la durée d'hospitalisation est moins importante, le nombre de décès est moins important et surtout, les trois quarts des patients hospitalisés en raison du variant Omicron en Afrique du Sud ne sont pas vaccinés. Encore et encore, la même question, le même problème. Pourquoi ne pas soutenir la levée des brevets, du coup hein Bref. Ces éléments-là, je les prends encore une fois avec distance, recul. Nous faisons tout pour freiner la diffusion du variant Omicron tant que nous n'avons pas la certitude de ce que les premières données scientifiques internationales tentent à penser, c'est-à-dire un variant plus contagieux, mais peut-être pas aussi dangereux que Delta. data. Peut-être Caroline, et on fait pas une politique de santé avec des peut-être. Par contre, on appelle la journaliste par son prénom, tranquille, hein, finalement. Peut-être qu'ils ont réellement répété leur petit numéro médiatique entre poteaux euh, hors antenne. Hein, qui sait, qui sait, qui sait, qui sait. Et puis, et puis j'ai compté, on en est à 3 Omicron en 40 secondes. Bon, c'est le principe de précaution. Aucune présente... information sur sa capacité de résistance au vaccin. Je vous dis les trois quarts des patients, ça c'est factuel, les trois Pardon. quarts des patients hospitalisés là où ouais. le variant Omicron frappe ouais. sont non vaccinés. Ouais. Donc la, la logique reste la même. Et je le dis aux Français qui vous regardent euh, ce matin et qui ne sont pas encore vaccinés, allez-y. Vous passez la porte d'un centre ce matin, de votre pharmacien, de votre médecin, il y a toutes les chances qu'ils vous disent vous n'êtes pas vacciné, je vous prends tout de suite. Alors c'est faux. C'est faux, hein. beaucoup de personnes témoignent, et j'en connais personnellement, avoir eu leur rendez-vous annulé faute de disponibilité de la troisième dose. Donc c'est bien beau hein, d'amener, comme ça, d'inciter des tas de personnes, le pays entier, à se faire vacciner pour la troisième fois. Et euh, s'il y a un fossé entre euh, la com médiatique et les moyens réels. C'est la priorité. Ils aussi. adoraient, mais parfois ils n'ont pas les rendez-vous, vous le savez bien. Et si euh, quelqu'un ouais. n'est pas vacciné, qui se présente dans un centre pour dire je, je passe le cap, oui. jusqu'ici j'hésitais. Mais maintenant j'estime qu'on a assez de recul et ma responsabilité il pourra de citoyen, être vacciné c'est de me protéger pour protéger les autres avant Noël, il sera vacciné. Euh, L'assurance maladie... Bon bah, la seule fois quand même où Caroline Roux ose lui tenir tête sur un point, sur un instant, sur une affirmation que l'on sait tous fausse, et elle capitule la seconde d'après. Non mais franchement, chapeau pour le record. Euh, L'assurance maladie chargée du contact Tracine estime qu'il y a 1,1% des suspicions de variant micron parmi les nouveaux cas quotidiens. Ça veut dire qu'il progresse très vite en France c'est une suspicion, ça ne veut pas dire une confirmation. À date, nous sommes à environ 40 cas de diagnostic confirmé de variant Omicron. Et de 5 Par contre, Caro, tu n'as pas retenu la leçon. Hein. On dit Omicron. Omicron. Ça veut dire que nous le freinons beaucoup plus que nombre de nos voisins. En Angleterre, c'est probablement plusieurs milliers. Ils en reconnaissent pas loin de 1000. Donc on voit que ce variant, il circule fort. Encore une fois, tant que, surtout parce que nous n'avons pas les informations sur la virulence et sur la capacité du Omicron à faire des vagues, nous ne nous, nous posons pas la question, nous le freinons. Contact tracing renforcé, isolement renforcé, mesures aux frontières, toutes les mesures de précaution et de prévention. Euh. Non, non, non, non, là j'ai rien à dire. <rire> non, j'ai juste envie que ça s'arrête. C'est tout, s'il vous plaît. Euh, la vaccination obligatoire, on en parle. Ursula von der Leyen souhaite qu'une discussion s'amorce dans les États membres sur le sujet. Est-ce que vous le souhaitez aussi J'étais à Bruxelles avant-hier avec les 27 ministres de la Santé européens. La France est l'un des seuls pays à afficher un taux de couverture vaccinale supérieure ou égale à 90% de la population vaccinable. Dans certains pays européens, c'est 50% ou 60%. Ouais. Et prends dans tes dans Ursula, hein. Cocorico la France est toujours la meilleure, même quand elle est la dernière. C'est ça le macronisme. Crier au feu pour flanquer euh, les jetons aux gens pour qu'ils se soumettent, et en même temps se gargariser qu'on déchire tout et que tout baigne. Voilà. Euh, cherchez pas la logique aussi et ils n'arrivent pas à vacciner davantage, il y a trop de résistance. Dans ces situations-là, en particulier, la vaccination obligatoire s'oppose. pose. Mais je peux vous dire que les pays me demandaient comment est-ce qu'on avait fait en France ou comment on avait fait en Espagne pour arriver à vacciner aussi vite autant de personnes. <rire> Oh le type il ose jusqu'au bout C'est presque fini, il ose encore, il ose Remarquez comment il a ajouté in extremis l'Espagne après avoir cité la France là pour noyer le poisson et se protéger des attaques qu'on va lui faire, qu'on pourrait lui faire, que je vais lui faire d'ailleurs. T'es ministre de l'Espagne en fait Non, t'es ministre de la France. Donc du coup, l'Espagne c'est... Quoi Comment a-t-on fait pour faire vacciner autant de monde en France sans rendre le vaccin obligatoire Bah, les confinements, couvre-feu, tests payants coup de matraque et pas sanitaire, tout ça, tout ça... Ça te dit rien Non mais, il ose, il ose tout. Il ose sous-entendre que la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement a été saine, bienveillante, et que les gens, tout guiraient, ont sauté sur l'aiguille de bonne volonté. Non, mais, mais à ce niveau, c'est presque, presque du, du révisionnisme. On d'Espagne de l'Espagne justement, euh, elle a autorisé les vaccins des enfants de 5 à 11 ans à partir du 15 décembre. Euh, les autorités portugaises de leur côté ont avancé sur le sujet aussi. Euh, Est-ce que nous aussi on va accélérer sur la vaccination des enfants de 5 à 12 ans Je l'ai annoncé il y a quelques jours, les enfants de 5 à 11 ans fragiles, parce qu'ils ont une obésité, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale, des maladies chroniques seront vaccinables à compter du 15 décembre. Parce qu'une société qui compte des enfants de 5 ans souffrant d'obésité, ça passe. Il ne faut juste pas qu'il chope le Covid. Voilà, Alors, hop, un petit coup de Pfizer, et bim, on retourne chez McDo bouffer de la merde. Voilà. Non mais oui, ça se tient, ça se tient. Hein C'est sans doute ça. Euh, réinventer, réinterroger nos certitudes. À compter du 15 décembre, Est-ce que ça, ce sera je étendu, demande, cela sera étendu euh, dans je, je demande aujourd'hui à ce que toute la filière des centres s'organise, pour Pouvoir commencer, si nous avons les autorités, l'accord des autorités sanitaires à vacciner les enfants de 5 à 11 ans à compter du 20 décembre dans les centres et 27 décembre en ville. Ben, on comprend plus rien là, c'est trois dates, trois dates, et puis en plus, il dit qui gère tout, que tout est fait, et là, il dit demander que ça s'organise, donc il demande que maintenant. Enfin, je... Et puis trois dates, trois dates, le 15 décembre, le 20 décembre, le 27 décembre, et puis finalement vacciner les enfants de 5 à 11 ans sans préciser euh, dans quel cas, bref, mais c'est le gros bordel en fait. Ça n'a pas changé depuis cet été, depuis, depuis deux ans. Ça dépend encore du feu vert du Conseil d'éthique, de la Haute Autorité de Santé, mais je le dis, nous faisons tout pour être prêts le moment venu sans perdre une seule journée. Merci beaucoup Olivier Véran. Ah non, non, pas merci, non, <rire> non, non, non, non, il l'a fait là encore une fois. Que blablater pour uniquement marteler que tout baigne, que tout est sous contrôle, qu'ils sont à fond, que tous les moyens sont déployés et que pas une journée n'est perdue. Non mais Alors que les faits démontrent et illustrent le parfait contraire et révèlent l'amateurisme et le chaos permanent, en fait. À quoi sert cet exercice médiatique hein Là, pour le coup, facile hein, quand on ne se confronte pas à des journalistes, mais plutôt à des passe-plats. Bon, ça, c'est pas nouveau. Mais que dire en conclusion Ou plutôt, que dire de nouveau car la dernière fois, souvenez-vous qu'on a analysé une interview de Véran, c'était sur BFM TV en juillet dernier, et c'était l'exact même chose Du chaos, de l'impro et surtout de l'auto-congratulation. Alors ça, ça ils ça fait on est, on est les super, on est les meilleurs, mais c'est le bordel, alors il faut absolument s'enfermer. Mais, mais tout va bien, tout va bien, mais par contre il faut aller en confinement. Mais tout... Alors si, si, quand même, une nouveauté, cette fois, les questions semblent avoir été checkées avant. Enfin, on a l'impression quand même. Hein. Et la journaliste choisie semble avoir été pour ne pas reproduire ce qui s'était produit la dernière fois face à Opaline de Malherbe, qui lui avait euh, bah quand même tenu tête et l'avait pas mal Il hein, Faut dire ce qu'il en était, jusqu'à ce qu'il se ridiculise quand même. Allez voir ou revoir cette vidéo, hein, je vous la mets dans le i, ça vaut sans pesant de cacahuètes. Bon, moi j'espère que ce décryptage, ce un décryptage vous aura permis de déceler euh, la langue de bois qui s'impose de plus en plus et les méthodes aussi identiques pour contrôler la communication gouvernementale à défaut de savoir résoudre la crise sanitaire ou alors, j'espère au minimum, euh, que ça vous aura diverti. Hmm. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, faites-le moi savoir tout simplement en partageant celle-ci autour de vous, en vous abonnant, en activant la cloche des notifications, etc. Vous pouvez aussi vous exprimer, bien évidemment, dans l'espace commentaire, juste en dessous, en restant bien sûr courtois. Et si vous le désirez, sachez que tout mon travail, ici depuis 2016, 2017 déjà, peu importe la forme qu'il prend, est indépendant et n'existe que grâce à vos dons sur gmail.fr slash soutenir et il n'y a pas de petits dons. Donc merci énormément, car sans vous, bah, je n'existe pas, mon travail n'existe pas et tout ça prend fin. J'insiste, je ne suis financé que par vous et personne d'autre, alors merci infiniment pour votre soutien. Moi, je vous dis à la prochaine parce qu'on a encore mille choses à se dire. Ciao